Bonjour et bienvenue dans le septième épisode de l'économie pour les nuls, par un nul, enfin par moi quoi, pas pas vite Alors aujourd'hui on va terminer l'exploration du corps économique de la France. On a déjà vu ce qui rentrait dans le système digestif dans l'épisode 4 et ce qui ressortait par le muscle dans l'épisode 5. On a aussi vu dans l'épisode 6 tout ce qui pesait sur le PIB de la France. Aujourd'hui, on va regarder la Grèce, autrement dit la dette publique, et l'excédent, autrement dit la création de capital de la France. Pour cela, je me suis encore incrusté dans l'univers graphique de la chaîne Eureka. Et du coup, me revoilà Eh oui, mais c'est la dernière vidéo dans laquelle on s'invite chez Gilles Mito, alors profites-en bien pour ceux qui débarquent dans cette vidéo sans connaître Papa Vigéré, je vous recommande de voir la vidéo « Mode d'emploi » ou bien les trois vidéos précédentes sur le corps économique de l'État français. Je vous mets les liens dans la description. Bon, alors je vais reprendre où on en était à la fin du dernier épisode. On avait vu que l'ensemble du budget de fonctionnement faisait vivre 60% de la population française avec par exemple l'éducation des enfants en rose, en haut, et dans une partie des inactifs, les, les jeunes entre 15 et 35 ans, et puis avec les enseignants de la même couleur, en bas, dans les actifs. Avec plein d'autres couleurs dans cette population d'actifs pour l'administration, la police, les hôpitaux, la culture, tout ça. On a les chômeurs en bleu clair en haut des actifs et les retraités en bleu roi dans les inactifs. On a vu aussi que ces charges de fonctionnement étaient permises par l'activité économique portée par les entreprises qui représentent 9% de la population française, le carré VIP en or. On avait vu aussi que chaque année, le déficit public représentait 100 milliards d'euros. Ah oui, je me souviens, chaque année il manque 100 milliards d'euros au budget de fonctionnement et comme ça s'additionne chaque année, la dette n'arrête pas de grimper et correspond en 2019 à la totalité du PIB. C'est ça alors, le PIB, on va en parler dans l'épisode de la semaine prochaine. Non, tu vas enfin faire cette vidéo sur le PIB Eh ouais, mais toi, tu seras plus là, parce qu'on va enfin reprendre ce rendez-vous tout au YouTube en allant chez un autre YouTubeur. Donc oui, le PIB, j'en parlerai davantage la semaine prochaine. Pour faire vite, ça n'a rien à voir avec le budget de fonctionnement de l'État, c'est juste la somme de toutes les richesses créées en France en une année.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 le traité de Maastricht stipulant de ne pas s'endetter à plus de 60% du PIB. Mais il faut savoir que cette dette est aussi bien en dessous des 9.266 milliards d'euros de dette d'un pays comme le Japon. En effet, bien qu'endetté à hauteur de 250% de son PIB, le Japon est depuis des dizaines d'années un des acteurs les plus actifs et les plus stables de l'économie mondiale, comme l'explique un article du Monde publié en mars 2017, dont je vous mets le lien en description. Il faut noter qu'au Japon, c'est la banque centrale du Japon qui porte la dette du pays, ce qui est rendu impossible en France depuis le traité de Maastricht. De plus, depuis 2016, la banque centrale du Japon applique une politique de contrôle des taux longs, the yield curve control qui consiste à s'engager à acheter le montant d'obligations souveraines nécessaire pour atteindre le niveau de taux d'intérêt qu'elle s'est fixé autour de 0% pour les obligations à 10 ans. Vis-à-vis -vis de l'Europe, il serait extrêmement compliqué d'arriver à un consensus pareil. Toutes ces informations permettent d'avoir matière à comprendre la valeur de cette comparaison et à quel point son application française serait impossible parce qu'elle nécessiterait des accords entre 28 pays et donc une très bonne connaissance de la diplomatie et des rouages européens. 2300 milliards d'euros de dette en 2018, c'est une somme considérable et c'est chaque année de plus en plus gros. On pourrait croire que c'est chaque année une augmentation correspondant au PIB qui augmente chaque année lui aussi.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 notre dette s'élève à 3200 milliards d'euros. Attends, mais comment tu veux rembourser un truc pareil C'est un truc de malade La question la plus importante, c'est surtout est-ce que le montant de remboursement de cette dette ne pénalise pas le bon fonctionnement de l'État Comment ça Bah toi, si tu achètes une maison, le montant total te paraît inatteignable. Tu pars dans un crédit sur des dizaines d'années et tu ne sais même pas si tu vivras jusqu'à la fin du remboursement de ton prêt. Et finalement, le plus important, c'est que tu aies les moyens de rembourser cette dette chaque mois. Mettons que tu achètes une maison de 200 000 euros. En gagnant 2500 euros par mois, le prix de ta maison représente 7 fois ton salaire annuel. S'il n'y avait pas l'emprunt que tu fais en banque, ce serait hors de ta portée. Et tout ce qui compte pour ton banquier, c'est que tu paies mensuellement le remboursement de cet emprunt. C'est la stabilité de ton activité économique et le fait que tes mensualités ne représentent pas une part trop importante de ton budget mensuel. Si ce remboursement représente 70% de ton budget mensuel, ça peut être problématique au moindre changement de situation professionnelle. Mais si ça ne présente que 20 ou 30% de ton budget de fonctionnement, c'est pas un problème. Pour la France, ce n'est pas 30%, c'est 7% de son budget de fonctionnement annuel. Vis-à-vis -vis de ses créanciers, la France est un client tout à fait solvable. Attends... 100% du PIB de dette, ça veut dire que c'est pas 7 fois son budget annuel, c'est juste une fois. Attention, je parle du budget de fonctionnement de la France, pas de son PIB qui n'a rien à voir avec les moyens de l'État. Le budget de fonctionnement de la France, c'est cette partie qu'on a beaucoup étudiée dans les derniers épisodes. Ce groupe de charges représente 23% du PIB. C'est tout ce que fait le corps économique de la France grâce aux impôts et aux taxes. Donc pour toi, quand tu rembourses ton crédit pour l'achat de la maison, la banque veille à ce que ces remboursements ne représentent pas plus de 33% de ce que tu gagnes chaque mois et du coup c'est le même pourcentage pour ce que tu gagnes chaque année. Pour le cas de la France, le remboursement de la dette qu'on trouve ici couleur moutarde ne représente que 3,3% du budget annuel de la France. Ça veut dire que le remboursement va être long mais qu'il aura lieu quoi qu'il arrive. Ça veut dire que les créanciers ont l'assurance que l'État paiera chaque année ce remboursement que les créanciers de la France ne sont pas en panique comme peuvent l'être tous les analystes économiques qui regardent cette situation. Car ces créanciers sont déjà riches. Ils n'attendent pas que l'État français finisse de rembourser euh, leurs dettes. Ils comptent sur le paiement annuel de l'État pour ramasser des intérêts sur chaque paiement. D'ailleurs, Beaucoup de ces créanciers ne font qu'investir leurs capitaux dans ces dettes quelques années avant de ramasser ces bénéfices et d'aller vers le produit d'investissement qui lui paraît le plus intéressant. Le remboursement total de la dette ne permettrait à ces créanciers qu'à avoir la possibilité de créer de nouvelles dettes auprès de nouveaux clients. Mais encore faut-il trouver un corps économique aussi solvable que celui de l'État français. Pour eux, c'est plus intéressant de faire fructifier leur enrichissement dans une dette dont le paiement est régulier. Ça leur paraît souvent plus sûr que de le faire auprès d'entreprises ou de particuliers qui peuvent connaître des crises. Pour parfaire cette explication, je vous renvoie à l'épisode 3 sur la création de l'argent dans lequel je vous expliquais qu'il n'y a pas de circulation d'économie sans dette. Ceci ne veut pas dire que la dette de la France n'est pas un sujet important ou qu'il ne faut pas la payer. C'est juste pour vous faire comprendre que l'État aura toujours des dettes. Des dettes plus ou moins grosses en fonction des époques. Par rapport à l'exemple de l'achat d'une maison de 200 000 euros, on a vu que ça représentait 7 fois la puissance musculaire annuelle de son acquéreur. Grâce à la dette, il consacre une toute petite partie de sa puissance musculaire pour le payer. Si on compare avec la force musculaire de la France, qui est de 700 milliards d'euros par an, on voit que même l'énorme dette actuelle de 3200 milliards d'euros liée à la crise du coronavirus ne représente que 4,5 fois son budget de fonctionnement. C'est donc comme si, avec ton salaire de 2500 euros, tu faisais un crédit pour une maison de 135 000 euros au lieu de celle de 200 000 euros. On n'est finalement pas dans des ordres de grandeur complètement fous. Ouais, enfin, comme tu disais, ça augmente sans arrêt non Alors oui, justement, parlons-en de cette augmentation. On peut voir dans ce graphique que j'ai trouvé sur Wikipédia qu'elle ne fait que grimper depuis les années 80. On voit qu'aucun des différents mandats présidentiels n'a empêché la croissance continue de la dette. On peut voir les gouvernements de gauche en rose et les gouvernements de droite en bleu. On peut y voir que certains gouvernements ont tenté de lancer des dynamiques de baisse du pourcentage de cette dette. Tiens, c'est drôle, c'est plutôt dans les politiques plus sociales, théoriquement plus gourmandes en charge sociale. Oui, c'est vrai, mais c'est assez logique. La philosophie des gestionnaires libéraux est de baisser les charges de l'État. Moins de professeurs, moins de monde dans les hôpitaux, moins de monde dans la police. Mais c'est surtout moins d'impôts, donc moins de besoins énergétiques pour rembourser la dette. C'est dommage que la période de ce graphique soit si courte et qu'il y manque la période de François Hollande pour avoir confirmation ou non de ce phénomène. Bon, mais en définitive, on y voit surtout dans ce graphique que quelle que soit la politique menée, la dette ne fait que monter. Ah ouais, mais alors comment tu expliques cette augmentation constante une des pistes de cette augmentation constante de la dette publique de la France est de se pencher sur l'augmentation des taux d'endettement. On peut lire dans un article publié dans l'Alternative économique, dont je vous mets le lien comme d'hab dans la description, que l'augmentation de la dette pouvait être liée à l'augmentation des taux de remboursement de la dette impulsés par les banques centrales pour lutter contre l'inflation. Ça a surtout été mis en place entre la fin des années 70 et le milieu des années 90. Mais le coût de la dette a grimpé et une partie croissante de nouvelles dettes, avec un S parce qu'il y en a plusieurs, s'est mise en place pour rembourser l'ancienne dans un effet boule de neige. Même si ce taux d'intérêt baisse depuis le milieu des années 90, nous avons installé des dettes secondaires en plus des premières dettes et il nous faut rembourser la somme de toutes ces dettes. Et toujours dans cet article, la baisse des impôts inaugurés dans les années 2000 sous Jacques Chirac, suivie par une autre baisse sous Nicolas Sarkozy, a rendu plus difficile ce remboursement et a donc fait perdurer cette croissance constante. Dans un autre graphique de ce même article, on voit bien sur une période plus grande que les dettes colossales qui ont suivi les deux guerres mondiales ont été parfaitement endiguées par une régulation keynésienne avec ce qui s'appelait en France le haut commissariat au plan. Wow, wow, wow, régulation keynésienne, c'est... C'est quelle langue Ouh là là oui, excusez-moi, vous êtes probablement nombreux à ne pas connaître l'économiste John Maynard Keynes qui a écrit beaucoup d'essais économiques entre les deux guerres mondiales dans lesquels il critique l'idée du laisser-faire économique. Non seulement il a critiqué le libéralisme économique mais il a surtout proposé des théories économiques qui ont énormément influencé la reconstruction des sociétés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, on voit bien dans ces graphiques que la mise en pratique de ces théories ont été plutôt efficaces. Mais bon, je vous reparlerai de lui dans une prochaine vidéo qui s'appellera sans doute « L'histoire des idéologies économiques en moins de 10 minutes ». Et si t'arrives à faire moins de 3 minutes, c'est pas mal aussi, hein Alors, je vais essayer, mais il s'est passé quand même pas mal de choses ces deux derniers siècles en matière d'économie. Euh, bon, sinon on trouve aussi dans cet article d'Alternative économique un autre graphique très intéressant, c'est la répartition de cette dette publique par type de détenteur. Ça nous permet de savoir qui détient notre dette, à qui est-ce qu'on rembourse comme on l'a vu dans la vidéo sur la théorie des corps économiques, toute dette est permise par la création de richesses d'autres corps économiques, par leurs excédents déposés dans des fonds d'investissement, dans des banques ou des compagnies d'assurance. La Banque Centrale Européenne est un cas particulier car la morphologie et le fonctionnement des banques centrales est très différent. Mais cette vidéo est déjà bien trop longue pour que je rentre dans ce détail. Je ferai dans quelques semaines un épisode sur les banques centrales. Ce que l'on peut voir, c'est que plus de la moitié de notre dette publique est permise par des richesses qui ne viennent pas de France. Alors, il n'y a rien d'inquiétant dans notre monde mondialisé et puis les dettes publiques sont des valeurs sûres pour tous ces créanciers, mais il faut savoir que cette situation force l'État français à avoir une politique rassurante vis-à-vis -vis de ses créanciers. Ah, Laisse-moi deviner, une politique rassurante c'est le fait de ne pas avoir trop de charges de l'État. Eh ben pas tout à fait puisque tant que l'État reste solvable, son créancier s'en fout. Euh, c'est les règles de Maastricht euh, Avec le fait de ne pas être endetté à plus de 60% du PIB Non plus, on voit bien que même avec une dette à 120% du PIB, l'État n'a pas de difficulté à trouver des créanciers. Mais alors, c'est quoi une politique rassurante Eh bien, c'est une politique qui va dans le sens de tous ses créanciers, le néolibéralisme. Mais... Ça n'a pas de sens. Plus l'État met en place une politique libérale, moins il y a de taxes et donc moins l'État a d'argent pour fonctionner et donc pour rembourser sa dette. Tout à fait. C'est pas très logique. Mais c'est comme ça. C'est un problème idéologique. Toute autre politique serait le signe que la France est contre les mécanismes en vigueur qui fabriquent la richesse de ses créanciers. Pour en finir avec la dette publique, on pourrait s'interroger sur l'idée de création monétaire provenant directement des banques centrales, plutôt que par les banques privées qui ne peuvent le faire sans l'obligation de se faire rembourser. On s'est mis à beaucoup en parler à l'occasion de la crise économique du coronavirus. Lorsque des économistes abordent cette idée, ils parlent du rachat ou du gel de la dette par la Banque Centrale Européenne. C'est une idée qui vient d'un courant économiste appelé la nouvelle économie keynésienne, à ne surtout pas confondre avec le néo ou le post-keynésianisme. Mais en mai 2020, pendant que chacun cherchait des solutions à la crise économique du coronavirus, cette idée s'est mise à être défendue par des économistes libéraux, oui, oui, oui, voire néolibéraux, donc pas du tout keynésiennes, comme Alain Minck, Mario Draghi, Dominique Strauss-Kahn, Georges Soros, ou encore l'eurodéputé belge Guy Verhofstadt. Le journaliste libéral François Langlais l'envisage sur LCI, même le très libéral quotidien britannique Financial Times. En a fait, la meilleure idée mise sur la table parmi les propositions avancées. C'est un sujet délicat au sein de la zone euro parce que ça ne peut pas se faire sans un accord unilatéral. Ça remet totalement en cause le fonctionnement de la BCE et donc indirectement celui de l'Union européenne. Ah ouais, laisse tomber, c'est infaisable. Alors, avec la BCE telle qu'elle fonctionne, c'est effectivement un projet utopique. Mais si on regarde bien l'accord historique qu'ont mis en place Macron et Merkel pour trouver 750 milliards d'euros face à la crise du coronavirus, ça ressemble beaucoup à un rachat de dettes par la BCE. Comme si cette idée qui vient de la gauche, de la gauche, n'était finalement pas si stupide. Le seul truc de ce plan de relance, c'est qu'il sert de levier politique pour des pays européens comme la Hongrie ou la Pologne. Son autre défaut, c'est que face à cette crise, les 750 milliards d'euros paraissent dérisoires et chaque État est forcé de tout de même se surendetter, comme la France en passant de 100% du PIB d'endettement à 120%. Avec cette idée de rachat de la dette, on parle souvent du concept de « monnaie hélicoptère ». Il s'agit d'une création monétaire qui est directement distribuée aux particuliers et aux entreprises les plus atteintes par la crise. Attends, tu veux dire sans avoir à la rembourser C'est ça L'idée étant de faire face à la crise en empêchant une paralysie totale de l'économie avec par exemple les impayés des loyers, les frigos et les porte-monnaies complètement vides. Mais c'est impossible ça C'est encore une utopie ta monnaie hélicoptère là Et bien figure-toi qu'en mai dernier, pour faire face à la crise du coronavirus, la banque centrale des USA, The Federal Reserve System, a allumé son hélicoptère économique en distribuant… Pas moins de 1200 milliards de dollars aux citoyens les plus touchés par cette crise. C'est pas tout à fait comme les 750 milliards qu'on a trouvés en Europe. non Je vous invite à suivre le lien que je mets dans la description pour en savoir plus sur cette monnaie hélicoptère. La seule chose qui a ralenti cette distribution, c'est une lubie de Donald Trump qui était à 7 mois des élections présidentielles, faire apposer sa signature sur chacun des chèques distribués et le tout en déclarant dans une conférence de presse « Je ne sais pas grand-chose sur cette opération mais ce que je comprends c'est qu'il y aura mon nom dessus ». Bon, mais bien sûr on ne peut pas parler de cette idée de rachat de la dette par la banque centrale sans aborder des questions d'inflation car la régulation des marchés est la principale fonction des banques centrales. Mais comme ça risque d'être un peu long, je vous propose d'en parler dans un épisode à venir. Pour en finir avec la dette publique de la France, il est évident que l'augmentation constante de la dette de la France est bien sûr liée au déficit chronique du budget de fonctionnement de la France dont on a parlé en début de vidéo et dans l'épisode 5 en comparant avec l'Allemagne la semaine dernière. Du coup, pour conclure la partie dette, on va faire un très rapide rembobinage de ce que je disais la semaine dernière… Quand je vois ces deux graphiques, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'évasion fiscale, qui représente plus de 100 milliards d'euros en France. Si cet argent continuait de circuler dans le système économique français, plutôt que d'en disparaître totalement, on n'aurait plus aucun déficit public. 100 milliards d'euros, c'est pile ce qu'il manque chaque année à l'équilibre du budget français depuis… eh ben depuis que l'évasion fiscale est devenue galopante, en fait. Bien, je reviendrai dans quelques épisodes sur l'évasion fiscale et on peut parler de la dette pendant des heures. Mais je pense qu'on a déjà fait un grand tour de la question et qu'on peut passer à une autre caractéristique anatomique de ce corps économique, les excédents de la France. Qu'est-ce que la création de capital dans l'état français What's the French shit pour reprendre la morphologie du corps économique de façon pas trop grossière. Promis, je vais essayer d'aller vite. Ouais, des promesses, des promesses Bah oui, mais l'idée avec ces vidéos c'est bien de comprendre de quoi on parle alors je peux pas aller trop vite. Bon, alors, dans le corps économique de la France, les excédents, la création de capital, c'est essentiellement deux choses, ses équipements et son patrimoine d'un côté et sa participation au capital de certaines entreprises ou de fonds d'investissement d'un autre côté. Une partie de ce patrimoine est encore en cours de remboursement. Ce sont toutes les richesses construites sur le territoire. Les investissements dans les routes, les bâtiments publics, les écoles, les hôpitaux, que sais-je. En remboursant des dettes relatives à tous ces investissements, l'État devient propriétaire de ses biens. Dans certains cas, l'État partage la propriété de ses biens avec des collectivités locales, des mairies, des régions. Dans tous les cas, c'est l'État, vous me direz. Mais en partageant la propriété de ces équipements, ils en partagent aussi la responsabilité de l'entretenir. Parfois, certains de ces équipements appartiennent aussi à des entreprises qui prennent des parts à leur fabrication et qui partagent donc à la fois le remboursement de l'emprunt nécessaire à leur fabrication, les charges de fonctionnement ou d'entretien, et les bénéfices qu'occasionnent certains de ces investissements. Par exemple, de nombreux parkings payants sont mis en place avec la participation d'entreprises qui rentrent souvent rapidement dans leurs frais. Avec cet exemple, l'État voit se construire un équipement dont il n'a pas apporté l'intégralité de l'investissement de départ, mais le problème avec cet exemple, c'est que les entreprises n'entretiennent pas l'équipement comme elles devraient le faire pour faire un maximum de bénéfices et lorsque l'équipement est trop dégradé, l'entreprise revend ses parts à l'État avec l'augmentation de la valeur de ce bien. Et l'État doit donc prendre en charge non seulement le rachat de ses parts, plus cher qu'au départ, mais aussi les frais de réhabilitation de ses équipements. C'est donc un calcul intéressant à court terme pour l'État, mais pas si intéressant à long terme. Mais bon, bien souvent, la situation économique fait de cette solution la seule façon de rendre les chantiers réalisables. En plus de ces équipements, il y a une partie de ce patrimoine qui est l'héritage des années passées comme par exemple le bâtiment de l'Assemblée nationale, des ambassades dans plein de pays, Matignon ou le fort de Brégançon. Mais on y compte aussi plein d'autres bâtiments ou de terrains dont la France est propriétaire et dont la valeur a augmenté entre 2000 et 2011 avec l'évolution du prix du marché. Bien sûr, qu'il s'agisse de l'équipement ou du patrimoine immobilier, chacun de ces corps économiques extérieurs à celui de la France représente un capital pour la France, mais leur entretien représente aussi des charges qui sont éparpillées dans le budget de fonctionnement. Il est par ailleurs clairement plus difficile de revendre un hôpital ou une école qu'un parking, mais il s'agit bien du capital de l'État. Oui enfin, la privatisation des hôpitaux c'est quand même un sujet récurrent hein, alors qu'on est dans une période où on a de plus en plus besoin d'hôpitaux accessibles au plus grand nombre. C'est vrai, malgré les revalorisations des salaires du personnel de la santé dans le récent Ségur de la santé, l'État n'exclut pas des privatisations de secteurs hospitaliers. Mais il faut bien comprendre que c'est une charge qui ne facilite pas l'État français qui cherche à diminuer son public comme on l'a vu dans l'épisode de la semaine dernière. Bon mais revenons au patrimoine. Comme on peut le voir dans un article édité par l'association FIPECO, la totalité de ce patrimoine était estimée à 568 milliards d'euros en 2019. On peut voir dans un graphique publié dans cet article que la plus grande partie de ce patrimoine est réalisée par les propriétés de terrain. On y voit aussi que les logements comme le fort de Brégançon ou celui de certains fonctionnaires ne représentent que 3% de ce patrimoine et que les bâtiments non résidentiels comme les écoles ou l'assemblée nationale représentent 15% de ce patrimoine. Le génie civil comme les routes ou les ponts représente un tiers de ce capital public. Et on peut voir qu'on y trouve aussi des éléments dont je ne vous avais pas parlé, des droits de propriété intellectuelle car en finançant la recherche, l'État ne fait que pas que faire avancer la recherche, il devient copropriétaire de certains brevets, et l'armement qui représente 4% de ce patrimoine, soit 22 milliards d'euros. Alors là, il ne s'agit que de l'équipement de l'armée française, les tanks, les rafales, les hélicoptères ou les famas que l'armée a achetés pour rééquiper ses militaires. Ce capital est régulièrement revendu à d'autres pays pour investir dans du matériel plus récent, mais il ne faut pas confondre ce capital avec l'industrie de l'armement dont la France est le troisième plus gros exportateur mondial. Cette industrie est soutenue par la France lors des échanges internationaux qu'elle met en œuvre ou dans le fait que l'État français puisse avoir des parts dans certaines de ses entreprises. Ben voyons Bah ben oui, c'est le fleuron de l'industrie française quand même Alors justement, passons au deuxième volet sur les excédents du corps économique de la France, les participations au capital d'entreprises privées. En plus de ces équipements et de ce patrimoine, l'État est aussi coactionnaire d'entreprises pour lesquelles il se porte garant. Comme par exemple avec Air France, La Poste, la SNCF ou la Française des Jeux. Tiens, d'ailleurs, on peut s'amuser à reprendre la population française qu'on avait étudiée dans l'épisode 5 la semaine dernière. On avait vu que l'État participait aux revenus, à l'éducation et à l'assistance de 60,9% de toute la population française. Et si on rajoute tous les métiers créés grâce à la participation au capital des entreprises françaises, on peut facilement rajouter 500 000 emplois, soit 0,5% de la population française. Ça ne paraît pas grand-chose en termes d'emploi. Mais ça permet de démontrer que l'État participe à la prise en charge de 61% de la population française et surtout, on comprend qu'avec ses parts pris dans ces entreprises privées, l'État a pour objectif de soutenir le marché du travail et de solidifier et dynamiser le développement économique comme on a pu le voir dans le dernier épisode avec les aides aux entreprises. Pour chacune des sociétés dans laquelle l'état français participe au capital le corps économique de la France a fait ressortir un peu de son excédent pour l'investir dans ses autres corps économiques que sont ces entreprises. C'est différent de ce qui sort de son système musculaire parce que ça permet à la France de faire partie des propriétaires de ces structures et ainsi d'avoir son mot à dire sur les décisions stratégiques de l'entreprise ou de profiter des bénéfices de ces sociétés en touchant parfois des dividendes, lorsque la bonne santé de l'entreprise le permet bien sûr. Par exemple, comme on parlait tout à l'heure de l'armement, l'État français détient 825 000 actions dans la société Dassault Aviation et du coup se retrouve avec 6,14% de droits de vote dans les choix de l'entreprise. Dans la plupart des cas, à partir d'une mise de départ, chacune de ces entreprises a grossi en augmentant la valeur du capital de départ. Ainsi, lorsque l'État se lance dans des privatisations, il perd ses parts de ce capital, donc il a moins de gains et moins son mot à dire lors des assemblées générales de ces sociétés. Et le résultat se voit souvent rapidement dans la gestion des ressources humaines ou des droits de travail lorsqu'une majorité d'entrepreneurs privés se retrouvent à pouvoir fixer les orientations de ces entreprises. Mais c'est tout de même tentant car la part récupérée est souvent tellement importante, grâce à l'augmentation de la valeur de ces entreprises, que la somme ainsi récupérée peut parfois valoir plusieurs fois la somme de départ, et le tout en ne perdant que quelques pourcentages dans les parts du capital, et quelques pourcentages pas forcément équivalents de droits de vote dans les décisions de l'entreprise. Malheureusement, il s'agit rarement de quelques pourcentages. Ce type d'opération est tellement compliqué que tant qu'à le mettre en route, l'État préfère solder 30, 40, voire même parfois 50% du capital. Par contre, en perdant ainsi la majorité des parts, l'État perd complètement toute possibilité d'influer sur la gestion de ses sociétés, d'où les plans sociaux et les grèves à répétition qui suivent généralement ces privatisations. La privatisation est d'ailleurs bien souvent une façon de mettre en place des plans sociaux que la direction de l'entreprise souhaite faire depuis longtemps. Ah bah oui En sortant du capital, l'État se dédouane des orientations politiques dont il n'est plus responsable. C'est ça Et en revendant ses parts à des investisseurs privés, l'État réinjecte ses fonds dans son corps économique. Ça évite par exemple d'augmenter les impôts alors qu'il y a de plus en plus de dettes à rembourser. Sur la courbe qu'on a vue lorsqu'on parlait de la Grèce de la France, on peut ainsi comprendre qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt que la France ait eu besoin de renflouer les caisses. On comprend donc pourquoi, entre 1998 et 2001, le gouvernement Jospin ait ressenti le besoin de privatiser à hauteur de 30 milliards d'euros avec la revente de parts du Crédit Lyonnais, GAN, France Télécom, Air France, les autoroutes du Sud et j'en passe. On peut même aussi avoir une idée des raisons du léger fléchissement dans l'augmentation constante du pourcentage de la dette à cette période, comme on peut le voir ici. Même si ces privatisations relèvent du record historique, les gouvernements suivants n'ont pas été en reste avec Sarkozy et les privatisations de EDF-GDF, l'aéroport de Paris, Areva, Arcelor et j'en passe. Bon je ne vais pas me lancer dans une étude macroéconomique en regardant au macroscope tous les gouvernements de France car de toute façon pas un gouvernement n'échappe à cette tendance, c'est à se demander si l'État a encore des parts de capital à refaire rentrer dans ses caisses. Dans l'article de Fipeco dont je parlais tout à l'heure, on apprend que l'ensemble de ses actifs financiers représentait en 2019 1453 milliards d'euros et on peut trouver un autre graphique qui présente la répartition de ces actifs. Près de la moitié sont dans les actions prises dans des entreprises, comme on vient de l'évoquer, avec un pourcentage de part de décision dans l'entreprise. 12% sont des liquidités, c'est-à-dire de l'argent sur un compte qui permet de réagir rapidement dans certaines situations. Ah ouais, ça fait quand même 174 milliards sur le compte. Euh, C'est pas mal. C'est pas mal. Mais du coup, euh, les 100 milliards de déficit public, là, du coup, il n'y a pas moyen de… Ah bah oui, mais non. Le déficit public de 100 milliards d'euros, il est annuel. Donc si tu le prends là, tu n'as plus rien pour faire face à d'autres problèmes exceptionnels. Bien. On y trouve aussi 4% de titres de créances. De la même façon que l'État a des créanciers pour avoir sa dette publique, il peut aussi investir une partie de son capital pour permettre à d'autres personnes de recouvrir des dettes. C'est une autre façon de faire fructifier son argent. Et enfin, on voit qu'il y a aussi 7% de crédit, c'est-à-dire des sommes que l'État a avancées et pour lesquelles il attend des remboursements. Il faudrait que je parle des 30% nommés « autres », mais je sais pas ce que c'est. Mmh. <rire> Trop nul Eh bah ben oui, mais je te rappelle que je pars de zéro, moi, hein. c'est pas ma spécialité tout ça hein. Je pars des infos que je trouve à droite, à gauche pour essayer de comprendre mais euh, je ne suis pas devin ou RG. Hein. c'est l'économie pour les nuls par un nul, pas par un docteur en économie. Hein. J'ai encore plein de choses à apprendre et d'ailleurs si parmi vous il y en a qui savent ce que c'est, que c'est 30%, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Bon, qu'il s'agisse des équipements et du patrimoine public ou des actifs financiers qu'on vient d'évoquer, cet ensemble de propriétés de l'État est communément appelé le « capital public ». C'est ainsi qu'on distingue le secteur privé du secteur public. Donc, si j'ai bien compris, ça peut être privé avec des capitaux publics et public avec des capitaux privés. Euh… c'est ça. Mais il y a surtout des entreprises privées avec des capitaux privés. Et du coup, c'est compréhensible pour ces entreprises de souffrir d'avoir l'impression que toutes les richesses produites pour la plupart reversées à leurs salariés ne servent qu'à faire fonctionner tous les mécanismes de la France. Bon, mais on a déjà évoqué cette vision de l'entreprise et je crois que cette vidéo est déjà bien assez longue. Je vous propose d'aller plus loin sur ce sujet dans un nouveau cycle d'épisodes à venir sur le corps économique de l'entreprise. Ce sera juste après l'épisode de la semaine prochaine sur le PIB Ah mais oui, c'est vrai oh, C'est dingue Et oui, enfin, vous serez tout sur le PIB dont je parle depuis quatre ou cinq épisodes. Pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Avec les trois derniers épisodes, je crois qu'on a bien fait le tour du corps économique de l'État français. N'hésitez pas à faire des commentaires. Euh, merci pour votre curiosité, continuez à regarder partout. Et surtout, ne ratez pas les prochaines vidéos en souscrivant au podcast. Salut Bon bah ouais, salut hein. Je suis quand même un petit peu triste parce que là je reviendrai pas dans les prochains épisodes. Ouais, c'est con parce que ça matchait bien entre nous. Puis pour une fois, tu m'as pas trop coupé. Euh, Peut-être que je pourrais revenir une ou deux fois par-ci par-là. Non On verra. Vous verrez. Allez, à plus. J'espère. Allez, salut